Plateforme de streaming vidéo, musique, restaurants, services... La recommandation est partout et accompagne nombre de nos choix. Chez Société Générale, nous utilisons la recommandation pour nos clients grands comptes afin de répondre avec toujours plus de rapidité et de précision à leurs besoins de financement. Investor Appetite est une solution utilisée par nos banquiers pour accompagner la recherche d'investisseurs de nos clients corporate sur les marchés de capitaux. Prenons l'exemple d'un client qui souhaite émettre des obligations sur le marché. Avec Investor Appetite, nos équipes identifient pour ce client une liste d'investisseurs potentiellement intéressés par son émission d'obligations et déterminent avec précision le volume d'obligations à émettre. Et ce, rapidement. Et pour quel taux d'exactitude 85%. Comment ça marche Grâce à l'alliance de la donnée et de l'intelligence artificielle. Nos algorithmes sont entraînés pour analyser les émissions d'obligations passées sur les trois dernières années soit près de plusieurs centaines de milliers de données. Ils peuvent ainsi prédire la probabilité que chaque investisseur participe à une émission d'obligation en quelques secondes. Impressionnant Et ce n'est pas tout. Cette recommandation est intégrée dans le portail SG Market Platform, accessible aux clients et aux banquiers, entièrement digitalisé, pour une expérience client au plus haut standard du marché. Grâce à cette automatisation, nos équipes de conseil peuvent se consacrer pleinement à l'accompagnement et aux conseils de nos clients pour une satisfaction décuplée. Nos clients sont nombreux à le recommander.